Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 96 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Skyrim euh, Alors le nom complet ce serait welder Scrolls euh, 5 Skyrim Donc c'est parti on va jouer Alors on va faire une, une nouvelle partie Alors nouveau Lancer une nouvelle partie, oui Alors Ça charge, niveau 1 Et alors là une petite phrase Philosophique Ou historique plutôt et voilà, je vous laisse l'introduction. Vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux Nous comme nous, et ce voleur-là Maudit Sombrage. Le bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et mon chaland. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces Sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière et lui, pourquoi il est là Un peu de respect Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi Ulfric Le Jarl de Vendôme C'est vous qui venez Mais Puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, vous en t il Aucune importance. Sauvez-vous garde et ne vous C'est impossible. C'est impossible. Hé, hey, de quel village venez-vous pourquoi ça vous intéresse ?– Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius Chef Le bourreau attend. Bien Dépêchons-nous d'en finir Que les Talmors sont avec lui. Je paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. <rire> Je me demande si Villotte met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. – Pas des rebelles !– Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous, c'est une vous erreur Avancez en direction du Billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. <rire> L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage. Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Le de Rohigbu. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte-là. Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir Vous, oh là. Avancez. Qui êtes-vous donc en arrivant sur le camp, on nous demande à qui on est. Alors ben là, on va, on va choisir de quelle race on est. Alors ça met un petit peu de temps. Voilà, ça, a des petits lags, tant qu'il charge le personnage. On va, donc on va, on va choisir un impérial. On va pouvoir modifier un peu toutes les parties du corps. Vous voyez, on peut changer de sexe. On peut devenir une fille. D'ailleurs, euh, ouais, c'est pas mal, une fille. On va mettre une teinte de peau un peu plus foncée. Le poids. Mmh, ouais. Comme ça, elle est un peu grosse. Enfin, voilà, on met un peu moins. Ouais, c'est pas mal. Alors, prédéterminé. Ah, non, non, non, je veux pas... Je veux pas annuler ce que ce que j'ai fait. Alors, la tête. Aspect, on met de la terre. Euh, moi, là, je mets un peu tout au pif. Hein, J'y connais absolument rien, vous voyez qu'on peut... On peut un peu tout modifier. le met des tatouages. Voilà. Enfin, des, tatou des des traces, de tribus, ouais. c'est bizarre. Pas les tatouages, c'est... Traces de peinture. Longueur du nez. Mmh. On s'en fout. Ça se voit pas tellement. Non, et en fait, ça se voit pas tellement tout. Hein. Hauteur des pommettes, ça, bah, ça, ça se voit un peu. Largeur des pommettes. Un... Couleur des joues. <rire> On lui met un max de ride quoi. <rire> les chines couleur du nez. Oui, on peut changer n'importe quel détail, quoi. Le cou, le, le front. Ouais, comme ça, elle, est, elle, est bien, elle a bien l'air dégueu. Les yeux, on lui met des petits yeux foireux, là, comme ça. ça. Un peu, elle a un peu l'air babette, Un peu l'air neuneu, comme tu dirait. Ah, ouais. oh, Je vous dis, hein, je, je descends dans les propriétés, je mets un peu tout tout au max. <rire> Voir un peu tout tout bizarre. Les sourcils, là. Ah, quand même bien. Donc là, on est bien dans la tête. Euh, ouais. La bouche. Mmh. Ah là, elle a encore plus l'air de nous tout à l'heure. Hop. Avancé. Largeur. Longueur. On dirait un homme. Enfin, on... Ouais, ça fait bizarre. Cheveux, ah ça là ça fait sorcière un peu comme ça, couleur des cheveux, si on peut lui mettre un peu, voilà, un peu comme ça, un peu gris, un peu grisonnant, on dirait une petite sorcière. Allez, donc ça pour ça c'est bon, comment on termine Voilà, donner un nom au personnage, oui, je vais donner un nom au personnage. Alors on va l'appeler Sylvanus, ouais, alors c'est parti. Vous êtes bien loin de la cité impériale. Qu'est-ce que vous faites en bord de ciel Capitaine, que fait-on Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au billon. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé en sirodile Suivez le capitaine. Si El Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la Voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais, l'Empire va vous abonner. Qu'est-ce que c'était que ça C'est rien. Continuez. Oui, Général plus. Accordez-leur leur dernier rythme. Que les Huit vous bénissent, vous Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissez en Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes Ancêtres me sourient à Berlioz. Pouvez-vous en dire autant dans la mort que pendant toute sa vie. Ça recommence. Vous avez entendu Et nous entrons scène à partir de maintenant. ZQSD pour avancer. La caméra qu'on peut diriger avec la souris, donc c'est un jeu en première personne. Oula c'est un peu tout flou quand même. Peut-être à cause de du choc qu'il y a eu. Voilà, ça se nette. C'est devenu net. Comment on peut dire adjectif Ça se netteise. Non, ça n'existe pas. Bon. Allez. Ouh là Me fait tirer. Je me fais tirer. Je me fais souffler dessus, mais bon, apparemment ça fait pas grand chose. Je marche genre du feu, c'est pas bien grave. Euh, je vais quand même pas sauter ici. Si. D'accord, voyez l'auberge de l'autre côté. Sauter sur le toit. Alors, je vais essayer d'aller dans l'auberge de l'autre côté. Alors, on peut sauter avec espace. Oh, bon, le chemin, il n'y en, en a pas tellement des possibles. Oula, dragon au milieu. Allez, casse-toi, toi, le petit gamin. Ça va te faire cramer. Donc là, donc là il vient de calciner un mec qui était déjà mort, hop, il pas 30 millions de chemins comme je vous ai montré, Tac tac. et petit lag graphique mais en même temps vous avez vu tout ce qu'il a géré. gérer, euh, je trouve ça normal alors que mon, mon GPU n'est pas au maximum, donc euh, c'est donc plutôt, plutôt un problème de RAM peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte lui On s'en fout. Alors, l'auberge, normalement, c'est ça. Alors, on va y aller. Alors, ça charge. <rire> Petite fumée. Bon, le chargement, pas trop... Pas trop poussé. Voilà. Atteignez le donjon. Donc, euh, pour l'instant, je suis avec un mec. Euh, je ne peux rien faire. Non, rien du tout. Il faut qu'il faut qu me coupe les, les liens. Voilà. Allez, vas-y, coupe-moi les liens. Voilà. Mes mains sont libérées. Maintenant, je peux oui, gratter si des trucs. Pouvoir, si alors, je peux ouvrir des coffres. Eux, pour chercher. Bon, alors, pas de chance. Il est vide. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on a Alors, un casque impérial léger. On va prendre. De toute façon, on n'a rien du tout sur nous. Il euh, y a celui-là qui est pas mal. Il me dit qu'il doit y avoir une épée quelque part. Ah bah elle est là, voilà. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de ça. Et je vais prendre mon épée. Alors on va dans objet. On regarde les armes. Et on clique pour l'équiper. Et on reclique pour l'enlever. Donc euh, là, je regarde par rapport aux caractéristiques. Euh, ma tunique, elle avait zéro, Donc je l'ai jetée. Les bottes. Euh, bandage. Voilà, le casque. Donc je, peux, je mets tout ce que je peux mettre en fait. Tout ce qu'elle meule, tout, tout le reste je le jette de toute façon. Ça sert à rien. Hop là, on dégaine. Et on peut rengainer. Donc, alors il va nous ouvrir normalement. Voilà. Ah, le petit cri de femme. Et oui, nous sommes une femme. Donc euh, donc ça crie de femme. Tout à l'heure aussi, le dialogue de la, de la femme, elle nous il nous a dit... Euh, Qu'est-ce qu'il parlait de nous Il a dit elle. C'était bien que que c'était bien adapté pour. J'aurais pris un mec, il aurait dit lui. Ah alors, vigueur faible. Ah oui, donc faut pas trop que j'use la. On d'endurance. Parce que sinon, du coup, bah, ça va moins vite. Je me fais attaquer par les deux. Ah, bien mon collègue. Qui est derrière, non Oui, ça c'est mon collègue. Ça. Ah, il est con. Il m'attaque. Ah putain, je lui mets un coup, c'est normal qu'il m'attaque. Alors, une autre arme. Est-ce qu'elle est mieux On va voir. Arme 16-8. Ah ben, rien à faire. Je prends la 16 et la 8, je jette. Et voilà. Par terre. Alors là, on peut tout prendre un peu. Tous, tous les objets, on, on peut tous les prendre. Ça, ça a un poids et ça a une valeur. Donc après, on pourra le revendre, je pense, plus loin. Hmm, on va regarde, un chaudron. Hein. Ça sert pas à grand-chose. Peut-être à préparer des trucs plus tard. C'est pas. Il doit avoir une utilité, tous ces objets, je pense. Ou alors juste à être vendu. Mais... C'est un peu con. Ça vient de s'effondrer devant nous. Mm -hmm. On peut pas passer. Il n'y a pas de loquet sur lequel je puisse ouvrir moi-même sur cette porte. Hein. Tout à l'heure avait... j'ai ouvert moi-même la porte. Mais là, bah, du coup, bah... oh, bon, en fait il faut attendre qu'il soit là. Oh là, il y a des mecs là. Il y a des mecs. Il euh... y a aussi un lapin. <rire> Je crois bien que j'ai ramassé du lapin Je suis pas sûr Et bah ben c'est où Non oh, ça c'est mon collègue ça Merde, me trompe d'ennemi Hop là Alors ce qu'on peut faire c'est aussi fouiller les cadavres Pour ramasser les trucs Qu'on aura peut-être intéressants Donc pareil On voit ce qu'il était équipé sur lui Et ce qu'il avait Un objet, tac tac tac Toujours pareil on regarde si c'est mieux, si c'est mieux on prend, on jette ce qu'on avait. Bon, moi je jette, même si ça a de la valeur, c'est vrai que ça pourrait être utile dans les magasins même. Comme on n'ira pas assez loin pour aller voir un magasin, encore faut-il qu'il y en ait. Euh, je ne connais pas tellement Skyrim, je le dis. Hein. J'ai joué euh, un tout petit peu avant de faire la vidéo. Arme, ouais, tenue, clé, nourriture. Hop Là je viens de rengainer, mais alors c'était à l'arrière. C'était pas... Un... Comme... Euh... C'était pas pas comme dans un fourreau hein, qu'on tient à la taille. C'est dans notre dos. On remarque qu'elle est pleine de sang. On a tué des gens avec, c'est normal. Lui, il a sorti son arc. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mec, des mecs qui se battent en bas. Alors, je sais pas si c'est des ennemis ou des amis. En tout cas, je les tue parce que je les connais pas et de toute façon euh, c'est des mecs de la cité donc en euh, tous les cas ce sont pas des potes je vous rappelle quand même qu'on a essayé de me décapiter hein. alors il faudrait que je déverrouille ça comment je fais ah, pour tourner le crochet Après la position main 1 donc il faut gérer deux choses en même temps oula j'ai raté donc il faut que je tourne je tourne, je tourne Il faut que j'utilise l'autre en même temps parce que là je crois que ça va pas marcher Qu'est-ce que je fais Journal des quêtes, non <rire> Non ça se casse pas comme ça Hop, non non. Il doit falloir que j'arrive à, à bouger l'autre truc en même temps Mais je n'y arrive pas Je bouge que celui d'en haut avec ma souris Ah voilà ça y est ouais, Donc il faudrait que j'arrive Ah bah tiens, je vais me casser mon truc, génial Il faut que j'arrive à le tourner Allez Allez, non, bon, on a encore cassé. On a l'infini, hein, apparemment. Allez, tourne, tourne, tourne. Voilà. Ça y est, c'est tourné. La cage est ouverte. Il y a un mec dedans. Livre de sort, étincelle. Euh, de l'or. <rire> pièce par pièce. Et là, blague. Et lui, il a quoi sur lui Il a des pièces. Voilà, une potion de magie, potion de magie légère. Capuchon mais on va pas les prendre c'est un peu pourri voilà on va voir qu'est-ce que j'ai ramassé alors distribution ça c'est les sorts que j'ai euh ouais guérison donc là j'ai activé deux sorts trois quatre ouais Et dans les objets ah bah d'accord donc je, je ne suis plus équipé là pour l'instant j'ai des sorts dans les deux mains. Un pour lancer ça. Euh, ça va peut-être me servir, on va aller voir. Ça va être des flammes. Ouais. Est-ce qu'on peut croiser un ennemi Par exemple, ce mec-là. Non. Ouais. Et l'autre L'autre, c'est plutôt une sorte de petit lance-flamme. Il y en a une, ça fait une boule. Et l'autre, ça fait un lance-flamme. Ouais. Donc c'est un peu, le... ça se rejoint un peu l'idée de la flamme. On va aller voir si on trouve un ennemi pour voir si ça lui fait vraiment du dégât. Moi j'aime bien la magie. J'aime pas trop être brut brut mais pour changer un peu c'est pas mal. Alors on le crame sa tête, il perd sa vie pas tellement vite. Ouais bon, C'est vrai que dans un sens on peut rester à distance. Je vais quand même reprendre mon arme euh, parce que je dois plus être équipé. Alors, objet... Arme, voilà, elle était plus équipée, c'est bien ce que je pensais. Mes sorts en vont et je reprends mon épée. Ah, mais il y a un mec là. Ah, le fort. Détruis ça. Demain, augmentation je jusqu'à 17. Oui, donc on, on a une histoire de niveau et donc une histoire de caractéristiques, de, de, de compétences. De... Alors, on continue à avancer. Donc là, il y a deux mecs à la, à l'arc, la, mais comme on n'a pas d'arc, on va les attaquer au corps à corps. Normalement, ils devraient avoir moins de défense. Un, un archier... Ah, bah, ben, voilà. c'est une petite cinématique, sympa. On a fait tomber une arme quand même. Le mec, il nous tirait à l'arc, mais il avait quand même son, sa petite espadon de fer. Hum mm -hmm. Ouais, bon, on continue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a On a un levier. Je levite le levier. Où est-ce qu'on est, qu on, est on descend. Il y a de l'eau, et une cascade. Un... Enfin une cascade une petite cascade dans une grotte. C'est une sorte de grotte. De rivière souterraine. Alors. Tac, tac, tac, tac, tac, on suit le chemin. On n'attend pas notre ami parce que lui, il est à la traîne. Incroyable. Oh, une toile d'araignée là. Une toile d'araignée ici, ça sent bien les araignées. Et on a des araignées. Oh, des araignées de partout. Ah, oh, c'est alors. Ah bah en plus, elle m'attaque à distance. Ah, les enfoirés. Allez, crève. Et l'autre, ici, crève aussi. Encore Allez, putain, elle est énorme. Elle ah, aime pas les araignées, mais alors là. Hop Et voilà, coup, fatale, coup final. Parce que fatalement, bon, oui. Final, alors on a des araignées, on a des cadavres d'araignées aussi. Alors, option nourriture, oui, j'avais ma cuisse de lapin, je ce que c'était hein. la clé du donjon. On s'en fout. La potion, j'ai pas de soins, c'est dommage. J'ai que de la potion de magie, vous voyez ma vie est un peu foireux. Regardez sur les araignées, il y a du venin, ouais, on s'en branle. on va pas le regarder. Ça nous sert à rien. On continue le chemin. Ça descend toujours. Ça descend encore. Ça descend toujours. Euh... Ouf, il y a un chariot là-bas. Ah, merde, tu bloqué. Voilà. Il mmh. oh, y a un ours. C'est un ours, ça. Attention. Hop là. On lui a enlevé la moitié de la vie. Et il est mort. Voilà. Et sur un ours, on peut récupérer... Euh, les griffes d'ours. Ouais. Alors on continue, on avance Comme Même si je suis pas... Non, en fait non, c'est pas un chemin ça. C'est juste un... un rebord. Il est là le chemin. Donc là, euh, ça descend. Qu'est-ce qu'on a ici voilà. Ah là, il y a une sortie de grotte là-bas. On avance, c'est une sortie... En fait, il y, y a aussi le petit pointeur qui nous dit que c'est là qu'on doit aller. Alors, les attaques, blablabla. Donc, on a fini sur ce petit niveau, je pense. On n'est pas encore arrivé au donjon. Voilà. Il y a notre collègue, il nous a rattrapé très vite. <rire> euh, ouais. Il fait quoi, là Il fait rien. Bon, voilà. Donc, là, on va avoir fini. Voilà, terminé Libération. Et on commence.